Et donc, bonjour à tous, c'est Lulwin, président de la structure Lexus, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment rejoindre nos Cup Fortnite. Donc, cela va se passer en phase de qualification pour faire une grande finale avec les des meilleurs joueurs. Donc, c'est en partenariat avec le Discord donc Wazerty, donc, euh, et aussi nous utilisons le logiciel MyM qui nous, nous permet de savoir vos stats, donc pouvoir. Euh, arrêtez faire le compte des points et ça le fait automatiquement donc, car euh, c'est re relié à votre euh, Fortnite donc euh, ça sera plus facile vous aurez tout, toutes les informations en temps réel donc d'abord euh, vous verrez dans la description le lien du euh, du, du logiciel donc mym.gg si vous voulez taper euh, tout seul donc, vous allez télécharger, donc d'abord avant de télécharger il faut se créer un compte après avoir créé un compte vous pouvez avoir accès au téléchargement Donc, vous allez télécharger après vous allez cliquer euh, sur euh, quand c'est fini télécharger pour l'installer comme dans tous les logiciels vous allez ouvrir votre euh, MyM vous allez vous re vous allez vous paramétrer si votre compte n'est pas assez bien paramétré pour vous vous allez aller dans euh, le petit plus en bas join a playground et dans la description aussi il y aura euh, l'invitation pour rejoindre notre sorte de discord sur myem donc vous entrez vous arriverez sur cette page là Nous, il y aura toutes nos cups ici qui seront disponibles donc Lexus Cup hashtag 1 pour entrer vous, donc, il y aura un, une, un google doc pour s'inscrire et seuls les membres qui se seront inscrits auront euh, le droit de participer à cette cup donc il faut être sur le discord de sur le Discord de, de la structure Lexus. Après, il faut s'inscrire grâce au Google Doc. Donc, ça sera en solo. Je vous expliquerai en même temps dans la vidéo tous les points. Donc, vous entrez vous appuyez sur Entrée. Là, c'est en, en train de charger. Donc, là, c'est à dire que mon Fortnite n'est pas lancé. Oui, je peux voir sur bas des tâches que c'est pas lancé. Si c'est lancé, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller dans les paramètres. Que l'application, elle est bien optimisée. Oui, c'est validé. Donc, là, c'est le chat où il y aura que ceux qui seront dans la cup inscrits, donc là pour l'instant il y a deux joueurs donc moi et le deuxième gérant de la Wazerty donc là on peut voir le nombre de points, le nombre de kills et le nombre de games qu'on a fait et les placements etc, donc là c'est les placements donc là c'est les games, donc ça ça compte pas parce qu'il n'y avait pas les tous les joueurs qui avaient le client donc ici ça sera en temps donné les codes que nous mettrons après votre game, vous n'avez pas besoin de lancer des screens, c'est ça qui est euh, plus facile. Donc, euh, je vous ai un petit peu expliqué euh, tout. Donc, maintenant, je vais vous expliquer le nombre de points qu'il y a. Donc, alors, un point par kill, top 25, 3 points, top 15, 2 points, top 5, 2 points, top 1, 3 euh, 3 points en plus donc ça fait comme si c'était les World Cup donc on s'est mis euh, en tête de faire comme les World Cup pour que les joueurs puissent euh, s'entraîner donc merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez plus de questions euh, au niveau du logiciel au niveau de la cup n'hésitez pas à aller dans la dans le Discord il y a un channel exprès pour ça donc euh, je vous remercie et je vous dis à la prochaine et bonne continuation